Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mike fire Alors voilà, je vous conseille euh, en tout cas, parce que c'est important, parce qu'on a toujours besoin d'un accompagnement. Il y a des gens qui vont ouais, des psychologues, parce que souvent on parle de psychologues, même parce on a l'impression qu'on a à faire des fous. Euh, on n'est que des humains, quoi qu'il en soit. On a tous nos soucis, on a nos degrés justement de, de, de, de ces soucis-là, où des fois euh, on a l'impression que c'est la fin du monde et peut-être que pour quelqu'un d'autre, il va dire « mais hey, c'est juste un détail euh, ». Et tout ça, ça fait partie en fait de la vie et ça nous arrive à tous en tant qu'être humain. Moi, voilà, aujourd'hui, euh, ça fait un petit moment maintenant que, que je marche beaucoup avec l'énergie, euh, c'est pareil quand je côtoie une personne, il euh, y a quelque chose qui se passe. Après, euh, je sais pas si c'est l'expérience, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que je ressens les choses et elle m'a apporté énormément de choses positives en tout cas parce que je me posais un petit peu des questions euh, par rapport à ma vie, puisque maintenant je ne danse plus, ça fait euh, 25 ans que je danse, euh, tout s'arrête du jour au lendemain, il y a le corona, il y a le stress, il y a la famille aussi où on a peur, il y a des morts tous les jours, il y a beaucoup de choses qui se passent, ce qui fait que ça peut énormément perturber, et des fois peut-être aussi pour l'avancement de notre vie personnelle, parce que justement on a envie de maintenant pousser le vice, et aller peut-être dans un autre chemin ou encore chercher autre chose, et des fois le manque de confiance, euh, l'angoisse le, le, le, qui vient s'installer, et eh ben voilà, elle m'a aidé à comprendre toutes ces choses-là, puisqu'elle a mis des mots euh, sur euh, des situations euh, en parlant de mon enfance, en parlant de mes parents, de mon vécu, euh, de ma culture enfin voilà, toutes ces choses-là tout ça c'était juste pour te dire Armel, merci beaucoup ça m'a fait énormément de bien et j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui vont se diriger vers ça puisqu'on a tous besoin de quelqu'un pour pouvoir justement lâcher et s'exprimer c'est pas du tout quelqu'un qui va vous juger parce qu'elle ne m'a jamais jugé à aucun moment et franchement ça fait tellement du bien parce que c'est vraiment dans l'écoute et de l'accompagnement comme elle le fait si bien merci beaucoup pour toi Armel et j'ai compris beaucoup de choses et je me sens très très bien aujourd'hui je me sens vraiment très très bien je me sens ancré, je sais ce que je veux je sais où je vais, je sais comment me comporter euh, voilà il y a, y a tellement de choses, sinon je vais rester pendant deux heures sur la vidéo, mais quoi qu'il en soit, je vous la conseille, n'hésitez pas à aller la voir, je vous jure, ça fait énormément de bien et ça nous permet d'avoir une vie meilleure et de se sentir chaque jour encore mieux et encore mieux et encore mieux et encore mieux. Voilà, merci beaucoup.